Bonjour, bienvenue sur Je bosse tranquille. Donc la chaîne où on prend le temps de tout comprendre et de bien rédiger. Alors tu peux t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, commenter, partager, activer la cloche des notifications, ce serait vraiment super pour la chaîne et je t'en remercie d'avance. Voilà donc aujourd'hui on va faire un exercice type bac euh, SP physique chimie qui s'appelle four à micro-ondes pour synthèse organique. Voilà. Euh, donc au niveau de l'utilisation de la vidéo, alors tu peux a mon avis, ce qui est le plus, le plus avantageux pour toi, hein, c'est de chercher à l'avance et de regarder ensuite la vidéo pour comparer à ce que tu as fait. Donc, la phase de recherche est très importante, donc je suis obligé de te conseiller cette méthode-là en premier. Alors ensuite tu peux décider simplement de ne pas chercher, de faire l'exercice en direct avec, avec moi, et puis voilà, ça, ça va être assez efficace aussi, peut-être un peu moins que la, la première euh, première approche. Et tu as une, une approche un petit peu entre les deux, ça serait de. Mettre la vidéo sur pause, euh, donc chercher la question, chercher une question, ensuite de relancer la vidéo pour regarder la correction et la rédaction, comparer à ce que tu as fait et apporter éventuellement des modifs, et faire ça jusqu'à la fin de l'exercice, question par question. Voilà. Donc après, c'est à toi de, de voir comment tu souhaites utiliser la, la vidéo. Après, tu peux alterner entre les différentes approches. C'est à toi de voir. Voilà. Donc, on va y aller. Alors, je vais lancer le petit timer, le petit chrono, là. Hop. Voilà. Alors, ce chrono, il n'est pas là pour se mettre la pression, il est juste là pour voir euh, combien de temps on met en faisant l'exercice tranquillement. Et puis, tu peux te baser sur ce temps-là. Ensuite, quand tu reprendras l'exercice, peut-être seul ou en coupant le, le son de la vidéo. Ça, c'est à toi de, de voir. Voilà, on y va. Donc, première chose, bien sûr, on va aller voir le sujet. Voilà. Donc, ce que tu peux faire en lisant l'énoncé, c'est déjà identifier les données importantes, tu vois. Donc, au début, il y a toujours un énoncé, et moi, je suis obligé de te dire, hein, sincèrement, il ne sert à rien. C'est-à-dire que tu as un contexte. Euh, tu as parfois un historique, voilà, une, mise en, une mise en situation, on va dire. Et euh, bah, c'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est juste qu'au euh, bac, tu peux tomber sur des énoncés qui sont très très longs, et euh, tu peux tomber dans le piège de les lire en entier, et ça, il ne faut vraiment pas le faire. Voilà, en tout cas, c'est mon conseil. Alors, par contre, il faut savoir identifier quand, euh, quand ça commence à devenir intéressant, c'est-à-dire quand tu commences à avoir des informations importantes. Alors là, tu vois que la figure 1, le schéma de synthèse de la phénitoïne, ça, bah forcément, ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire qu'on part du benzaldéhyde, il y a plusieurs étapes, et on arrive à la phénitoïne. L'objet voilà. de l'exercice, ça va être d'étudier cette synthèse. Alors ici, tu vois l'encart « donné Alors dans « Données », forcément, il y a des choses importantes. Okay Alors, au passage, à chaque fois que tu vois quelque chose d'important, tu le surlignes. En tout cas, tu le mets en évidence comme tu veux. Moi, je le surligne en jaune. Toi, tu peux faire avec un fluo, souligné au crayon au papier ou en rouge, peu importe. Donc, comme toute la figure 1 est importante, j'ai juste surligné « Figure 1 ». Voilà, dans les données, tu as un tableau qui est important, tu vois, tu as des formules brutes, des masses molaires. Donc là, bon pareil, on pourrait presque mettre tout le tableau en, en jeûne. Hein. Je vais surligner les formules brutes et les masses molaires. Voilà, on va en avoir besoin pour après. Ensuite, on passe à la partie 1, préparation de la benzoïne. Donc c'est l'étape 1 de la synthèse qu'on a, la... qu a vue précédemment. Donc on passe du benzaldéhyde à la benzoïne. Okay. Ensuite, on te met un protocole expérimental avec cinq étapes, A, B, C, D, E, et dans ce protocole, tu peux voir... Alors, il faut bien faire attention, c'est pas parce qu'on n'est on est plus dans les données qu va pas, euh, que tu ne peux pas trouver des données euh, importantes entre l'encart donné et la première question. Voilà, ça il faut faire attention. Euh, là, je ne te conseille pas du tout de regarder juste l'enquart donné par exemple et de passer à la première question euh, directement sans regarder ce qu'il y a entre les deux. Parce que tu vois, par exemple, ici, dans l'étape la, la, A du protocole, il y a pas mal de, de données chiffrées là. Donc, dans un airlène meilleur de 100 ml, bon, ça, euh, la contenance de l'airlène meilleur, a priori, ça ne va pas servir à grand chose. Donc, je ne vais pas le surligner. Par contre, là, tu vois une masse 1,35 g de chlorure de thiamine. Ensuite, tu vois un volume d'eau, 4 ml d'eau. Ensuite, 15 ml d'éthanol à 95%. Et ensuite, 7 ml d'une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium. Et on te met aussi la concentration. Voilà. Donc là, en fait, même si je ne sais pas encore exactement... Bon, en fait, je le sais parce que j'ai déjà fait l'exercice, mais euh, mettons que ce soit la, voilà, la première fois que je vois le sujet... Euh, je suis obligé de surligner en fait ces données là parce que a priori je peux en avoir besoin euh, par la suite voilà. ensuite tu as un autre volume 2000 ml de benzaldehyde donc ça pareil tu sais pas trop si ça va servir ou pas mais c'est une donnée chiffrée donc autant la, la surligner à l'étape C tu as euh, recouvrir d'un entonnoir et chauffer à l'aide d'un four à micro-ondes pendant une minute donc là tu as un temps et là, tu as une puissance. Donc, a priori, temps et puissance, c'est plutôt quand on fait de la physique. En chimie, ça va pas, pas forcément servir. Mais bon, on ne sait jamais. Si on te l'a précisé ici, c'est peut-être que ça va servir après. Voilà. Ensuite, on te dit sortir du four et laisser cristalliser à la température ambiante, etc. Donc là, il faut tout lire. Étape D, filtrer sur Buchner, Buchner et laver les cristaux avec de l'eau glacée, les rincer avec un voilà, mélange refroidi au éthanol. Donc là, a priori... Tu as aussi des données non chiffrées qui peuvent être importantes et éventuellement, bah finalement, le, le, tout le protocole expérimental est une donnée en quelque sorte. C'est-à-dire que là, je pourrais dire euh, euh, laisser cristalliser à température ambiante. Voilà, pourquoi pas le, le surligner comme, le considérer comme une donnée. Bon, en fait, comme toute la partie non chiffrée, on va dire, du protocole expérimental est importante, ben, en fait, on pourrait tout surligner, mais du coup perdre la différenciation entre les données importantes et les données pas importantes. Du coup, à la place, on va laisser le reste. Euh, en fait, je te conseille de laisser le reste tel quel en considérant que tout ce qui n'est pas chiffré peut être important. Voilà, et éventuellement y revenir après. Ok, on continue. Alors, on réalise deux chromatographies sur couche mince des cristaux obtenus, une avant l'étape de recristallisation et une après cette étape. Alors, utilisé est un mélange d'éther, de pétrole et d'acétate d'éthyle. Okay. Donc, ça, éventuellement, ça peut être intéressant aussi. Bon, l'important ici, c'est la chromatographie. Okay. Donc, c'est la technique qu'on utilise, en fait, pour identifier le, le produit obtenu. Donc, on en reparlera après. La révélation s'effectue sous une lampe UV. Bon, tout ça, c'est pas... Hum, il euh, n'y a rien de spécifique, euh, voilà, on, on fait. Euh, voilà, c'est propre à la, à la chromatographie, tout ça, c'est propre à la technique utilisée et pas à l'exercice. Euh, bon, la figure 2, tu t'en doutes, si on te la mise, hein, c'est qu'on va l'utiliser, puisqu'on on compare la chromatographie, euh, donc deux chromatographies qui ont été faites sur la plaque 1 et la plaque 2. Donc ça on en reparlera après. Donc là a priori, on a tout identifié comme. Euh, comme données, les données chiffrées non chiffrées. Donc on peut passer à la question 1, petit 1. J'ai envie de dire « enfin ». C'était un peu long là. Mais bon, il faut le faire. Il faut s'entraîner à bien lire le, le sujet. Pas l'énoncer, comme je t'ai dit, le sujet et identifier les données importantes. Quoi. Mais ça, ça se fait avec l'expérience. Moi j'arrive à identifier les données directement et donc là je te les donne. Mais toi, il, voilà, il faut que tu fasses beaucoup de, de sujets avant de savoir dire, voilà, ah tiens, cette donnée, euh, je sais qu'elle va être importante. Quoi. Voilà. Ok, donc on y va. Donc déjà, on va mettre le titre. Alors, four à micro-ondes pour synthèse organique. Alors. Alors, les titres, je te conseille de les souligner. Puisqu'on hein. travaille aussi dans ces vidéos la présentation, la rédaction. Donc, imagine, tu es le correcteur. Voilà. Euh, tu, fais, tu, voilà tu, tu, tu es sensible au fait que l'élève euh, euh, présente bien sa copie. Donc, souligner. Voilà. Par contre, le rouge, la couleur rouge pour souligner, évite-la parce que c'est une couleur qui est réservée du coup au, au correcteur. Voilà. Donc, on y va. Question 1, petit 1. Donc, on va lire la question. On te demande... Alors, quand tu lis une question, il faut identifier le verbe, déjà. Donc recopier. Le verbe d'action. Recopier quoi La formule topo topologique de la benzoïne sur la copie. Bon, c'est pas ça qui va t'apporter des points, c'est pas recopier une formule. Mais ça fait quand même partie de la question. Ensuite, entourer le verbe. Donc, quoi Les groupes caractéristiques. Et... Donc encore un verbe, nommer quoi les familles fonctionnelles correspondantes. Ok, donc il y a trois choses. On va d'abord recopier la formule topologique, ensuite entourer les groupes caractéristiques, et nommer les familles fonctionnelles. Donc on y va. Alors, pardon, je reviens sur le sujet. Puisqu'on te dit recopier la formule topologique de la benzoïne, il faut quand même la trouver, elle est ici. Voilà. Donc on y va. Donc, je te conseille de faire ce... de recopier cette formule topologique à la règle, parce que ça va forcément toujours pour une histoire de propreté. Bon, tu peux faire à la main, mais bon, moi je suis obligé de te donner des, des conseils comme ça, de... de bonne présentation, on va dire. Donc, on y va. Alors, moi je peux tricher un petit peu, hein, parce que j'ai un petit outil règle. Euh, mais euh, sinon je te conseille de... alors je vais peut-être partir un petit peu je te conseille de faire à la règle euh, je vais partir un tout petit peu plus bas parce que finalement on va monter un peu alors est-ce que... Ouais, on va partir de là et je te conseille de faire ça au crayon tu vois parce que euh, pour moi c'est facile hein, de modifier un, un schéma mais pour toi euh... Ouais, il faut que tu puisses l'effacer le, euh, si tu as besoin, si tu vois que tu t'es trompé. Quoi. Hop, voilà. Alors, pas oublier les doubles liaisons, il y en a une ici, il y en a une là, et il y en a une là. Voilà. Ensuite, fais attention de bien respecter les angles sur la formule topo. Donc, on a ça ça euh, on continue un peu je vais mettre la double liaison après voilà alors double liaison voilà je mettrai le haut après pour l'instant je mets juste la structure de la de la forme topologique Voilà, là on a encore un hexagone. Voilà, on a tout. Il faut que je mette quand même les doubles liaisons ici. Ok. Alors, je vérifie euh, qu'on a tout. Voilà, ok, on est bon. Donc là, je vais mettre O. Ah, non, il manquait un petit trait. Ici. Et là, on a OH. Alors, pour rappel à la formule topologique, euh, tu vois que c'est utile parce que alors déjà ça évite d'écrire en fait tous les C et tous les H, donc ça c'est assez pratique, et ça permet de faire ressortir aussi les groupes caractéristiques. C'est pour ça qu'on te demande souvent d'identifier ces groupes sur la formule topo, parce que c'est plus pratique. Voilà, alors pour les identifier, là je te conseille d'utiliser euh, deux couleurs différentes, parce que tu vois qu'il y a deux groupes caractéristiques et ça permettra au correcteur de mieux. Voilà. Donc toujours utilise des couleurs qui ne sont pas le rouge. Donc là, je vais prendre les couleurs que d'habitude j'utilise pour les remarques. Donc le vert et le bleu. Donc, là, pour le coup, ce n'est pas des remarques. Donc, pour une fois, là, sur le schéma, euh, juste pour différencier les groupes. Je vais utiliser des couleurs euh, que d'habitude j'utilise pour les remarques, mais il faudra les mettre sur le schéma. Voilà. Euh, donc, on a un premier groupe caractéristique qui est ici. Voilà. Alors, ce groupe, il s'appelle le groupe carbonyl. Donc, tu peux le mettre à côté. Groupe de points carbonyl. OK. Et la famille associée à ce groupe... C'est la famille des cétones. Voilà. Euh, et tu vois un autre groupe caractéristique. Celui-là, il est, il, est, il est connu. Enfin, je veux dire, il faut tous les connaître, mais celui-là, il est particulièrement connu. Euh, donc là, je vais le mettre en bleu. Alors, tu vois qu'à chaque fois que j'entoure un groupe caractéristique, je n'entoure pas juste le groupe. C'est-à-dire que là, je ne vais pas entourer juste OH. En fait, je vais entourer OH et une bonne partie de la liaison entre OH et le reste de la molécule. Alors, ce groupe, il s'appelle comment Alors, alors c'est le groupe hydroxyle Et la famille associée, tu peux essayer de répondre avant, avant moi si tu veux, donc c'est les alcools. Voilà, donc là tu vois on a tout, on a recopié la formule topo, on a identifié les groupes et les familles. Donc a priori on a répondu à la question, donc on peut s'arrêter là. On va passer à la question 2. Alors question 2, donc, toujours identifier le verbe déterminer. Alors, déterminer quoi La valeur de la masse d'hydroxyde de potassium. Ok. Donc, tu peux lire le reste de la question. Hein. Solide à prélever pour préparer les 100 ml de solution aqueuse d'hydroxyde de potassium utilisée dans l'étape A. Donc, on va sûrement avoir des infos dans l'étape A. Donc, on va aller voir. Alors, dans l'étape A, tu vois, on avait surligné déjà plusieurs données chiffrées. Et en fait, là, celle qui va nous servir... Pour cette question, donc, je vais la repasser d'une autre couleur, c'est celle-là. Il y aura 7 ml de solution d'hydroxyde de potassium. Donc ça va être du KOH, vois, K plus plus H au moins. On te donne sa concentration, on l'avait déjà surlignée. Voilà, je la passe en orange comme ça. Voilà. Ok, donc on te donne un volume, une concentration. Ok. Donc déjà, ça doit te faire penser à quelques petites formules là. Euh, N'oublie pas qu'on te demande de déterminer la masse. Donc on revient sur la copie. Alors qu'est-ce que tu connais comme formule qui te permet d'obtenir une masse Alors il n'y en a pas 36 000 en chimie. En fait, celle qu'on va, qu va devoir utiliser, c'est petit n égale euh, alors, n petit m sur grand m. Voilà, celle-là, elle est très connue, il faut vraiment la connaître en tout cas. Et bon, tu as une autre formule qui contiendrait éventuellement de la masse euh, en chimie, c'est la masse volumique, en gros, égale m sur v. Bon, mais là, on ne te parle pas dans l'énoncé de masse volumique ou pas, donc euh, tu peux partir sur, euh, sur celle-là. Alors, ce que, tu, ce que tu peux faire éventuellement, c'est mettre des indices. C'est-à-dire que ça serait nKOH égale mKOH sur grand M, KOH. Mais tu vois que en fait ça devient vite fastidieux parce que ça te fait perdre beaucoup de temps ces, ces petits indices-là, KOH, etc. Même si tu peux avoir des molécules plus, com plus compliquées. Euh, donc je te conseille vraiment de mettre des indices seulement s'il y a besoin pour différencier par rapport, euh, imaginons qu'on t'ait déjà demandé dans l'exercice de calculer une quantité de matière. Ben, pour la différencier ça serait intéressant de mettre un indice KOH, la voilà, confondre avec ce que tu as déjà fait avant. Ici tu n'as rien fait avant. Donc, a priori, euh, tu peux laisser les, donc les, les lettres sans indice n égale petit m sur grand m, ça suffit pour l'instant. Voilà, ça c'est un conseil pour, pareil, gagner du temps. Si dans la question on t'avait parlé de calculer la masse euh, petit m de KOH, bon là tu aurais été obligé de prendre l'indice qu'on te donnait dans la question, mais on ne te donne pas d'indice, on ne te donne pas de notation obligatoire, donc quelque part tu fais un peu ce que tu veux. Voilà, donc n'oublie pas que ce qu'on te demande c'est la masse quand même. Donc là, pour obtenir la masse, petit m, on va faire passer grand m de l'autre côté. Voilà. Quand tu as ce genre de, de situation et que tu ne sais pas trop quoi faire, est-ce que je fais passer, est-ce que je divise ou quoi, euh, tu peux utiliser un truc qui s'appelle le triangle, le triangle magique. Enfin bon, le triangle quoi. Donc en fait, là, tu as euh, n égale petit m sur grand m. Donc ça veut dire que tu peux mettre ton n ici, ton, alors plutôt le mettre là, n égale petit m sur grand m. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour, euh, pour petit m En fait, la technique, c'est de cacher ce que tu cherches. Je cherche petit m, donc je le cache. Donc toi, tu peux le cacher avec ta main. Donc finalement, la formule, c'est n fois m. Voilà. Donc ça veut dire que petit m égale petit n fois grand m. Voilà. Et ça aurait marché dans l'autre sens aussi si on avait cherché grand m par exemple, ça aurait fait petit m sur petit n. Voilà. Ok. Alors ici, on a un petit souci parce que petit n, on ne l'a pas. C'est-à-dire que euh, on a grand m, parce qu'on te le donne dans le tableau qu'on a vu au départ on ira voir ça après et euh, par contre si on veut faire dépendre cette formule exclusivement des données de l'énoncé il va falloir remplacer petit n par alors je te rappelle que je remonte un peu hein. au dessus là on te parle d'un volume et d'une concentration donc là il y a une formule aussi qu'il faut vraiment que tu connaisses en chimie c'est n égale c fois v voilà, donc finalement on va avoir petit m, alors je vais pas mettre d'équivalence plutôt, égale C fois V fois M. Voilà, je te mets en remarque ici la formule importante N égale CV. Voilà. Donc tu vois on a utilisé en fait deux formules qui permettent d'obtenir la, la quantité de matière. Voilà. Alors on aurait pu faire autrement, on aurait pu dire n égale petit m sur grand m qui est égal aussi à c fois v, euh, et du coup on aurait pu isoler directement la masse en faisant passer grand m de l'autre côté. C'est une autre façon. Voilà. Alors du coup cette, cette remarque je vais la réécrire un peu mieux si tu veux t'en inspirer. Euh, donc n égale petit m sur grand m égale... C fois V, donc M égale cvm V, voilà. C'est juste une autre façon de faire, on tombe sur la même chose. Voilà, donc là on a une masse, une formule analytique en fait qui dépend seulement des données de l'énoncé, donc ça c'est le signe euh, qu'on peut passer à l'application numérique. Donc on y va, M égale, alors C, donc on fait des petits allers-retours euh, entre le sujet et l'énoncé, ça c'est pas gênant. Euh, concentration, 1,1. Volume, 7,0 millilitres. Donc attention aux unités. Donc, 1,1 fois 7,0, donc attention, fois 10-3. moins Et la masse molaire, alors c'est la masse molaire de KOH. La masse molaire de KOH, tu l'as ici, tu vois, 56,1. 56,1 ok donc moi je vais faire l'application numérique en, en direct pour que tu puisses voir comment ça se passe concrètement sur la calculatrice bon, moi j'ai une calculatrice euh, euh, graphique bon si tu veux prendre la calculatrice collège hein, ça revient au même voilà donc là je rentre 1,1 fois 7 x 10 moins 3 donc en fait concrètement, si, si j'ai bien écrit l'application numérique, en fait je la recopie dans la calculatrice. C'est juste que là, par exemple, 7,0, moi bon, je ne vais pas mettre le virgule, je vais mettre 7 fois 56,1. Ok, donc je te montre. Alors, est-ce qu'on y voit bien Est-ce qu'elle va faire la mise au point Alors, peut-être que je dois me rapprocher. Voilà, tu as la mise au point là, donc 0, 431, 97. Alors bien sûr, il ne faut pas recopier ça texto dans la ici, d'accord On ne va pas recopier 0, 431, 97, il faut faire attention au nombre de chiffres euh, significatifs. Alors il y a trois choses hein. quand tu fais une application numérique, il y a notation scientifique, chiffres significatifs et unités. Il y a trois trucs il faut pas... auxquels il faut penser. Donc là, tu as deux chiffres significatifs, là 2 aussi, et là 3. Donc quand tu fais une application numérique, tu es toujours limité par le nombre de chiffres significatifs le plus faible. Okay donc là 2. Donc ça veut dire que notre 0,43, etc., on va donner donc deux chiffres significatifs. Donc 4,3. Alors je suis un peu bas, mais je vais remonter un peu. 4,3 fois 10 puissance moins 1. Voilà, et l'unité, c'est des grammes. Hein, c des... En chimie, on est en grammes. Voilà, 4,3 fois 10 moins 1 gramme. Et si tu veux, toi, pour mieux voir, tu peux te rajouter que ça fait aussi 0,43 grammes. Si tu préfères cette notation, mais sur ta copie, alors il peut y avoir les deux, mais euh, il, faut, euh, il faut vraiment qu'il y ait la notation scientifique surtout. Voilà Ça, c'est le plus important. Ok, bon, on a fini la, on a fini la question 1-2, du coup, puisqu'on a trouvé la valeur de la masse. Je repasse sur le sujet, on va passer à la 1-3. Donc 1-3, je vais repasser en jaune. Alors le verbe, donner l'état physique du produit obtenu à la fin de l'étape C. Alors donner quoi L'état physique du produit obtenu à la fin de l'étape C ok donc on va remonter dans le protocole on va regarder l'étape C qu'est ce qu'on nous dit À recouvrir d'un entonnoir et chauffer à l'aide d'un four à micro-ondes pendant une minute à la puissance de 600 watts sortir du four et laisser cristalliser donc tu vois ça ça va être un truc important parce que bah, à partir du moment où tu laisses cristalliser bah, ça veut dire qu'on va être sous forme solide hein. Il ne va pas y avoir grand-chose à dire de plus hein, dans cette, cette réponse-là à la question 1.3. C'est l'info qu'on va utiliser pour justifier un peu. D'ailleurs, tu peux remarquer qu'on ne te demande pas de justifier. Bon, on va quand même le faire un petit peu, parce que sinon, on risque de pas... Si tu vois qu'il n'y a pas marqué justifier, justifie quand même un petit peu, pour être sûr d'avoir tous les points. Donc, on y va. Hop oh. Donc on va récapituler ce qu'on vient de dire. On va compacter ça dans une, une phrase réponse. Donc je te propose cette rédaction. L'étape C. Euh, C du protocole expérimental indique... Il faut laisser cristalliser. Alors laisser cristalliser je vais le mettre entre guillemets parce que ça vient du texte et donc c'est ça qui te permet de dire ainsi, bon, ainsi le produit obtenu et sous forme solide. Voilà, C'est important que tu synthétises en fait tes réflexions en regardant le sujet, en regardant euh, voilà, les différentes informations que tu as sous les yeux, tu arrives à compacter tout ça sous une forme euh, la plus explicite possible. Quoi. Voilà. Donc là, on a regroupé tout ce qu'on a dit, tu vois, en quelques minutes, en regardant, en deux lignes, en fait. Voilà. Ça, c'est un truc important qui vient avec la pratique. Voilà. Donc, bien sûr, c'est une réda rédaction que je te propose, donc tu peux la modifier un petit peu, si tu, si tu veux, il hein. n'y a pas de... pas de problème. Alors, on va passer à la question 1.4. Donc, le verbe « indiquer ». Indiquer quoi La plaque qui correspond à la CCM effectué avant la purification et là on te met bien justifié voilà donc la CCM je te rappelle ça veut dire chromatographie sur couche mince donc on va aller voir ça donc du coup il faut aller voir euh, la, la figure 2 donc on avait déjà identifié comme étant importante alors donc là ici tu as une chromatographie enfin deux chromatographies qui ont été faites donc tu peux remarquer que sur les plaques 1 et 2 en fait on a les mêmes tâches quasiment exactement sauf pour le produit P. Donc on ne va pas trop s'intéresser aux, aux échantillons A, B et C, parce que finalement on a exactement la même configuration pour ces trois échantillons-là. On va regarder donc, juste la, la, la colonne en fait, produit. Donc tu vois que sur la plaque numéro 2, l'échantillon qui correspond au produit il contient euh, deux espèces. Il y a deux tâches. Donc forcément. Euh, ça veut dire que ce qui constitue cet échantillon n'est pas pur, puisque c'est constitué de deux espèces. Par contre, sur la plaque 1, tu as une seule tâche, donc ça veut dire que dans le constituant de l'échantillon P, euh, tu as une seule espèce. Voilà. Donc forcément, comme là on cherchait, euh, tu vois, on te dit euh, qu'on fait cette... Euh, alors, que je retrouve l'information. Euh, en tout cas, on cherche à purifier. Alors, elle est quelque part. Voilà, elle est dans le, le, le... Donc, le titre de la figure. Reproduction des plaques de chromatographie sur couche mince avant et après purification. Okay Donc, tu as une plaque avant et une plaque après. Donc, comme ça s'appelle une purification, en fait, l'idée, c'est d'obtenir un produit qui est pur, c'est-à-dire qui contient une seule espèce. Voilà. Une seule tâche. Donc forcément, ça veut dire que la plaque 2 elle correspond à avant purification, puisqu'il y a deux tâches, et la purification enlève, ou supprime, entre guillemets, une tâche. Euh, donc la, la plaque 1 correspond à après purification, euh, puisqu'on a une seule tâche. Voilà. Donc On va essayer de con condenser tout ça dans une réponse claire. On va revenir sur, le... sur la copie. 1, 4. Alors, je te propose une rédaction, toujours, hein, qui compacte un petit peu ce qu'on a dit là. Alors la, seule... Alors, la seule différence entre les plaques 1 et 2... Alors, qu'est-ce qu'on avait dit Entre les plaques 1 et 2, c'est le nombre de tâches pour le produit P. Voilà. Donc, on va dire aussi la présence de deux tâches Euh, sur la plaque 2 indique que le produit bon là tu as compris hein, je triche un petit peu je regarde ma feuille de la feuille où j'ai déjà rédigé le, le truc mais tu peux vraiment t'inspirer de cette rédaction à la prendre comme euh... Comme modèle, donc on continue que le produit n'a pas encore été purifié. Voilà, et donc c'est cette information en fait qui nous permet de dire ainsi. Donc tu vois, à chaque fois que je conclue quelque chose, je mets ainsi comme mot-clé. C'est une petite technique, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal de la garder en tête. Donc ainsi, c'est la plaque 2. te demander quelle plaque donc dans la petite phrase de conclusion il faut que tu désignes la plaque euh, que tu as identifiée donc c'est la plaque 2 qui correspond à la ccm avant purification ok alors juste pour te pour que ce soit clair pour toi hein, dans cet exercice peut-être pas bien expliquer ça. Euh, donc tu vois qu'au niveau des tâches, là, la tâche du produit P, en fait, elle est exactement à la même hauteur que la tâche du, de l'échantillon C. Donc ça, ça permet de conclure que l'échantillon P, ben, c'est le même, en tout cas, il est constitué euh, par la même espèce chimique euh, par rapport à l'échantillon C. Donc ça veut dire que ben, c'est ce qu'on voulait, tu vois, on a euh, on voulait produire de la benzoïne dans cette première étape, ben, c'est bien ce qu'on a obtenu, puisque toi, on se dit C, c'est un dépôt de benzoïne, et P, le produit obtenu, il a exactement, euh, la, donc il a exactement la même configuration en termes de tâches euh, que la benzoïne, donc finalement, le produit obtenu est de la benzoïne. Voilà. C'est ce que permet de faire la, la, la chromatographie. Tu vois que sur la plaque 2, ben, pour l'instant, euh, on avait la tâche hein, qui correspond à la benzoïne, mais pas que ça. Voilà, C'était un produit euh, qui n'était pas encore pur, et en le purifiant, on n'a plus que de la benzoïde. Voilà. Ok. Alors, ben, du coup, je reste sur le sujet. On va passer à la 1.5. Donc on te dit « proposer ». Toujours le verbe, hein, tu vois, j'essaie d'identifier le verbe « proposer ». Une autre, proposer quoi, hein, une autre méthode d'identification du produit obtenu, du produit obtenu, en fin de synthèse. Ok, donc comment on peut faire pour identifier une espèce chimique Alors, tu as plusieurs méthodes, mais une méthode que tu connais bien, normalement, c'est celle qui s'appelle la spectroscopie infrarouge. Voilà, Juste pour rappel, la spectroscopie, c'est ce qui, ce qui te permet d'obtenir. Ce genre de, de spectre euh, sur lequel tu as des bandes euh, d'absorption plus ou, plus ou moins euh, importantes, plus ou moins larges, etc. Donc qui correspondent chacune à des groupes caractéristiques euh, dans ta molécule. C'est une méthode qui permet d'identifier assez précisément... Euh, Bon voilà, je fais un peu n'importe quoi là, mais il faut que tu te rappelles un peu de, de ce que c'est. C'est ce euh, une méthode qui permet d'identifier assez précisément des, des espèces chimiques. Donc elle est souvent utilisée. Il faut utiliser un spectrophotomètre, donc tu l'as peut-être fait en, en TP, éventuellement. Donc tu l'as sûrement vu aussi dans des exercices d'autres exercices, un type BAC ou pas. Voilà. Donc c'est celle qu'on va, qu va, qu va mettre là dans la phrase réponse. Alors tu as d'autres techniques aussi pour identifier une espèce chimique tu as euh, par exemple euh, tu, tu peux décider de, de mesurer en fait une, une caractéristique propre à cette espèce chimique comme par exemple euh, sa température de, de fusion voilà. donc euh, ça demande de, de mettre en place un dispositif expérimental qui est pas forcément très compliqué mais euh, ça tu en as peut-être moins entendu parler du coup il vaut mieux mettre il vaut mieux choisir ici la, la technique euh, que tu connais le mieux, en fait, que tu as le plus l'habitude de voir. Donc on va mettre la spectroscopie infrarouge. Alors on va mettre pour identifier le produit obtenu. On peut aussi utiliser... la spectroscopie infrarouge voilà donc voilà tu vois dans les questions 3 4 5 là il n'y avait pas de calcul à faire c'est plus du voilà de la réflexion de l'analyse euh, donc du coup il faut faire attention à ces questions aussi où il n'y a pas de calcul tu vois que ça demande du temps de rédaction donc voilà et c ça prend du temps euh, Ok, donc on continue. On va passer à l'étape la, la, 2, la préparation du benzyl. Donc là, en fait, on veut passer de la benzoïne au benzyle. Donc je te rappelle, hein, pour recontextualiser un petit peu, on est en train de faire ça, là. C'est-à-dire que la première partie, ben, c'était l'étape 1, la deuxième partie, étape 2, et la troisième partie, ça sera l'étape 3. Donc là, on est sur benzoïne, benzile. Ok, donc 2-1, on te demande de donner, donner quoi La formule brute de la benzoïne. Ok, alors pour ça, en fait, euh, il faut utiliser, en tout cas je te propose de faire comme ça, d'utiliser euh, la formule topologique de la benzoïne. Donc il va falloir transformer cette formule topo en formule brute. Alors pour ça, je te conseille fortement de passer... Non, passe, je te conseille fortement de passer... Par la formule semi-développée parce que passer de la formule topologique à la formule brute directement ça peut entraîner vraiment des erreurs qui sont dommages parce que c'est pas une question très difficile finalement donc pour justifier en fait la formule brute que tu vas obtenir pour pas la donner directement sans justification je te conseille de mettre comme seule justification en fait la formule semi-développée du coup on comprendra très bien comment tu as fait pour parce que la formule brute en fait ça va être une formule tu vois, ça va être C14H12O2. Pour justifier ça, en fait il faut à un moment donné que tu que tu expliques que tu as compté le nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, Où tu les comptes, et tu les comptes sur la formule semi-développée. Et comme on ne les voit pas sur la formule topologique, est pas, la formule topo n'est pas suffisante. Tu vois ici les C et les H, on ne les voit pas. A la limite, on voit les l'écho, mais voilà, si tu es vraiment habitué, hein, tu peux essayer de, de, de compter les, les C et les H directement sur la formule topologique, mais je ne te le conseille pas parce que ça entraîne pas mal d'erreurs. Euh, donc, on y va. Alors, 2, 1. Donc, on va reprendre la... Non, excuse-moi, j'alterne un petit peu entre sujet et copie, là. On va reprendre la formule topologique de la benzoïne alors ça va être la même hop, que celle qu'on avait utilisée euh, alors je vérifie quelque chose donc cette benzoïne hein, on l'avait déjà on avait déjà recopié sa formule topologique sur euh, à la question 1 petit 1 voilà, donc c'est celle-là, tu vois. Euh, donc moi je vais tricher, euh, <rire> tricher entre guillemets euh, un petit peu. Je vais aller la chercher là, tu vois. Hop, voilà. Et je vais la. Là... Alors s'il veut bien me la copier. Hop. Alors il ne veut pas me la copier. Bon mais c'est pas grave. Je vais faire comme toi, du coup, je vais la recopier. Euh, on y va. Alors, comme on l'a déjà, déjà fait une fois, euh, bien, euh, donc, euh, à la règle, tu vois, on a fait un, un schéma à la règle avec la formule de la benzoïde. Donc là, on n'est pas obligé de reprendre la règle, en tout cas. Je ne te, je te l'impose pas, euh, pas ici. Voilà, donc. On y va. Alors, si je commence pas assez bas, ça va pas le faire. Bon, allez, je vais la faire à la règle parce que ça va pas le faire sinon. Alors je la fais un, un petit peu plus compacte. Alors comment faire Comment faire hum, Je vais peut-être changer de page là parce que euh, si je veux avoir la place, ou alors je la fais un petit peu plus, euh, un petit peu plus petite peut-être. Voilà. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Alors. C'est un peu long, hein, ces formules topo. Maintenant, je vais mettre ici, on avait une double liaison, ici une simple. Et il euh, y avait aussi des doubles liaisons, il ne faut pas les oublier. Donc, elles sont là, là et là. Ok, donc là on avait un O, là on avait un OH, voilà. donc on va prendre cette euh, formule topologique comme, euh, comme base euh, pour la transformer en formule semi-développée. En fait, on va remplir tous les sommets avec des C et des H. Okay Alors regarde, ce que tu peux faire, hein, comme je t'ai conseillé de faire tes schémas euh, au crayon au papier, tu pars de la formule topologique comme ça, tu prends ta gomme et tu viens gommer en fait, tous les sommets comme ça. Hop. bon pareil c'est un petit peu long mais il n'y a pas vraiment d'autre solution voilà on va faire comme ça Hop, et voilà, on va venir compléter tout ça. Donc, je te conseille de compléter avec, d'abord, les carbones. Parce que de toute façon, il va y avoir un carbone à chaque sommet. Voilà, carbone, carbone, et tu laisses un petit peu de place à chaque fois, euh, puisque la plupart du temps, on va aussi avoir du H. Voilà, C. On va avoir du C ici aussi. Alors, celui-là, bon... Je, je le mets au milieu exprès parce que tu vois qu'il y a déjà 4 liaisons, il ne va pas y avoir de H. Euh, je vais mettre un C là. C, C. Voilà. Et là aussi, celui-là, il ne va pas y avoir de... Alors, je vais t'expliquer maintenant. Alors, comment on fait pour mettre les H En fait, un carbone, euh, ça donne 4 liaisons. OK donc, en fait, il faut compter les liaisons qui sont déjà prises pour chaque carbone et compléter avec le nombre de H correspondant. Alors, par exemple, ici, tu vois ce, ce carbone-là, il a déjà deux liaisons ici, une là. Bon, sachant qu'il peut en donner quatre, ben, en fait, il y, a la place pour, euh, il y a la place pour un hydrogène, un H. Voilà, donc ce H, on va le mettre là. Alors, c'est le même raisonnement pour ce carbone-là, pour celui-là aussi. Celui-là aussi, tu vois, ils ont trois... Ah, tu vois, j'en ai oublié un, là. Hop. Il va en manquer un, ici. OK. Donc là, on va mettre un carbone. Donc celui-là aussi, il a trois liaisons de prise, déjà. Donc il y a la place pour un H. Alors, ensuite, on tombe sur celui-là, donc tu vois que celui-là il est déjà saturé, il a quatre liaisons de prise, donc deux là, une là, une là. Ça fait déjà quatre, donc on ne rajoute pas de H. C'est la même chose pour celui-là, tu vois. Deux, trois, quatre de prise déjà. Ensuite, tu vois décidément, j'en ai oublié un ici. Alors celui-là, justement, il n'a que trois liaisons de prise. Donc, il y a la place pour un H encore. Euh, et bon, après, pour le, le reste des carbones, là, c'est le même raisonnement. Tu vois, le prochain, il y en a 4, Il y a déjà 4 liaisons. Donc, pas de H. Et les autres, il y a un H à chaque fois. Voilà. Donc, à partir du moment où tu as identifié la, la formule... Alors, tu peux le préciser, hein, ce que tu es en train de faire. Donc, formule semi... Développée. Alors, excuse-moi, elle est un petit peu euh, serrée, cette formule semi-développée, parce que j'étais en, fin en fin de feuille. Si tu peux, toi, essaie de la faire aussi grosse euh, que celle qu'on a fait, euh, que celle qu'on avait euh, identifiée à la, à la question 1, petit 1. C'est mieux d'avoir des gros schémas bien clairs. Voilà. Et du coup, on peut en déduire la formule brute. Tu vois, parce que là, on comprend que tu vas compter le nombre de c, de h et de O. Ainsi, La formule brute. Alors la formule brute, c'était de la benzoïne. Voilà. Donc là, on va compter le nombre de carbone déjà. Alors tu donnes toujours dans le, dans, dans l'ordre CHO. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 déjà. 14c. Ensuite les h 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ce que je les ai tous pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il ne faut pas oublier celui-là. Euh, donc 12H et les O, il ben, n'y en a que 2. Ceux-là, on les avait déjà sur la formule topo. Ok, donc c'est 14 h 12 on a dit O2. Voilà, bon, c'était un peu long. Excuse-moi, j'ai un petit peu galéré sur la formule, la formule topologie, formule semi-développée. Euh, donc on va passer maintenant à la question de 2. Alors ça va aller un petit peu plus vite, la 2, -2. Alors à la 2,2, on te demande de justifier, à partir de la demi-équation électronique associée au couple benzyl-benzoïne, que l'étape 2 correspond bien à une oxydation de la benzoïne. Ok, donc là, on va revenir. Sur la copie, le numéro de la question. Alors déjà, ce que tu peux remarquer, c'est qu'on te dit euh, le couple benzyl-benzoïne. Euh, donc, il ne te donne pas les formules brutes, parce que bon, la formule brute du benzyl, on va, la, on va aller la chercher dans les données, mais la formule brute de la benzoïne, en fait, il te la demande à la question 2.1, donc c'est normal qu'il ne te la donne pas. Alors, si on veut justifier à partir d'une demi-équation électronique, à un moment donné, il va donc falloir transformer le couple benzyl-benzoïne, qui est écrit en français, en formule brute. Donc, déjà, on peut commencer par ça. Euh, hop. Voilà. Donc, on va dire le couple, couple benzyl-benzoïne. Et le couple est aussi le couple et là on va le réécrire en fait le même couple mais avec des les, les formules brutes quoi Alors, la formule brute du benzyl tu vas l'avoir euh, tu vas l'avoir ici tu vois c14 h10O2 donc on va mettre c14H10O2 et la formule brute de la, de la benzoïne on vient de la trouver. C14H12O2. Voilà. Maintenant quand on te parle d'une demi-équation électronique, pour justifier qu'on a une oxydation, on va euh, identifier cette, euh, cette demi-équation. Tu vois, on peut dire qu'on a alors.. Alors toi normalement tu as dû le voir dans ce sens-là. Oxydant. Tu vois, c'est un couple redox. Hein. Donc oxydant ici réducteur, là. Donc, oxydant plus N électrons donne réducteur. Bon, ça, c'est le sens habituel. Sauf que, ici, ça serait intéressant de l'écrire dans l'autre sens. Alors, le, le sens n'a pas d'importance, hein, dans une euh, demi-équation électronique. C'est juste que, là, tu vois, dans l'étape 2, on passe de la benzoïne au benzyle. Voilà. Donc, autant l'écrire dans le sens de l'étape 2 pour bien voir ce qui se passe. Donc, au lieu de mettre C14H10O2 à gauche, ben on va mettre C14H12O2 à gauche. C14H12O2. Alors, pas plus N électrons, parce que du coup, on a, on a changé de côté là. Donc, on va laisser quand même de la place au cas où il faille équilibrer. Donc là, tu peux mettre égal. Euh, C14H10O2. Donc, pareil, de ce côté-là, on laisse de la place un petit peu pour équilibrer. Parce que tu vois que, euh, alors, l'équilibrage, tu équilibres toujours les atomes en premier et ensuite les charges. Jamais le contraire, parce que euh, c'est les électrons justement qui vont te permettre de compenser les, le déséquilibre de charge. Alors, tu vois que tu as deux hydrogènes en plus dans, euh, dans euh, côté gauche. Tu vois, dans C14H12O2. Voilà, donc ça veut dire que tu vas devoir les ajouter euh, pour compenser, pour équilibrer, donc côté droit. Par contre, tu n'as pas le droit de faire plus 2H. D'accord ça, bon, ça, serait, ça serait bien, mais euh, en fait, tu as le droit de rajouter de l'eau, H2O, et des H. Voilà. Donc attention, c'est 2H. Voilà, en gros, si tu veux équilibrer des O, tu rajoutes H2O, et si tu veux équilibrer des H, tu rajoutes des H. Voilà. Alors par contre, en rajoutant des H, tu rajoutes deux euh, charges plus aussi. Tu vois, le 2 concerne aussi le plus. quoi. Donc pour compenser au niveau des charges, d'abord on, on, on équilibre les atomes. Donc Là, les atomes sont équilibrés. On a le même nombre de, de H des deux côtés maintenant, le même nombre de C, le même nombre de O. Donc on finit par équilibrer les charges. On a deux charges plus euh, à, alors à gauche, on n'a pas de charge. Et à droite on a deux charges plus. Donc pour équilibrer, on va ajouter deux électrons. Demi-équation électronique, à un moment donné, il faut ajouter des électrons. Quoi. Voilà. Bon du coup, on a notre benzoïne euh, qui devient du benzyle plus 2H plus, plus 2 électrons. Donc ça, ça veut dire que tu vois, ainsi, comme d'habitude, la euh, benzoïne. Donc comme elle se décompose en quelque chose plus des électrons, ça veut dire qu'elle cède des électrons finalement. Cède des électrons. Voilà. Donc finalement, l'étape 2 correspond bien. à une oxydation, donc c'est ce qu'on voulait, à une oxydation de la benzoïne. Alors là, qu'est-ce qui me permet de dire « donc » c'est une oxydation C'est juste que quand tu as une espèce qui cède des électrons, là, ça veut dire qu'elle a subi une oxydation. Voilà, ça il faut le, il faut le savoir. Il faut faire le lien comme ça entre capte des électrons, cède des électrons, oxydation, réduction, voilà. Donc une espèce qui cède des électrons subit une oxydation. Voilà, truc à savoir. Ok, bon, on a fini les, euh, les deux premières étapes, là. Une préparation du benzyle, c'est bon. On va passer à l'étape 3. Préparation de la phénitoïne. Alors tu vois, il y a un petit paragraphe, là avant de démarrer, donc il y a pas mal d'infos à identifier dans ce petit paragraphe. Donc, tu vois, il peut y avoir des données chiffrées aussi entre les, les parties. Hein. Donc là, tu as, donc on te dit que l'étape 3 de la synthèse euh, est réalisée en milieu basique, en utilisant l'éthanol comme solvant. Donc attention, ici le solvant, c'est pas l'eau. Et on introduit, voilà, 1 g de benzyl. Donc ça, c'est une donnée importante, puisque c'est une masse masse de réactif, 0,450 g de durée, pareil, masse de réactif, et après réaction, on obtient une masse de 1,11 g de phénitoïne. Voilà, donc tu as les masses de réactifs et les masses de produits. Donc ça, c'est super important. Ok, on continue. Donc là, on te donne euh, l'équation de la réaction qui correspond à l'étape 3. Donc celle-là, bien sûr, elle est importante, puisqu'on va l'utiliser pour la suite. Alors là, c'est un peu traître. Hein. La, si tu regardes bien, la question qui est après, donc calculer le rendement de l'étape 3, elle est un petit peu camouflée, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, euh, si on lit vite, on pourrait dire, euh, l'étape 3, ben, en fait, il n'y a pas de question, c'est bizarre, tout ça. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé hein, de... Euh, je repasse en vue normale, ça m'est déjà arrivé de, de rater complètement une question euh, qui était située après une figure, ou après un schéma, ou quoi que ce soit. Donc ça, il faut faire super attention, parce que euh, là, en plus, c'est une question qui est, euh, qui est importante, quoi, calculer le rendement. Bon, comme elle n'est pas, pas numérotée, tu peux très bien l'oublier, la, la zapper. Donc ça, il faut faire super attention, regarde bien s'il n'y a pas des questions en dessous des, des figures. Ça, c'est un truc... Euh, un truc qui peut être important. Donc là, calculer, donc toujours le verbe. Calculer quoi Le rendement de l'étape 3. Ok voilà. Donc c'est une, une question qui, qui est quand même importante qui va être assez longue, tu vas voir. Voilà. Donc là, pour le coup, il y a pas mal de calculs. Alors, dans un premier temps, on te parle du rendement. Donc, ça serait pas mal de rappeler la, la définition du rendement. Le rendement, on le désigne avec cette lettre grecque qui s'appelle état. Et c'est un rapport de masse. Donc, la masse expérimentale qui a été obtenue, expérimentalement, du coup. Alors, tes traits de fraction, tu vois, moi je les fais un, euh, un peu vite, mes traits. Toujours pour une question de présentation, tu peux les faire à la règle. Ensuite, donc on va diviser par la masse maximale qu'on aurait pu produire dans des conditions idéales, c'est-à-dire réaction totale et sans perte. Voilà. Donc on va comparer en fait ces deux masses et ça va nous donner le rendement. Donc le, le, la masse expérimentale est toujours plus faible que la masse maximale, hein, donc le rendement est toujours inférieur à 1, inférieur à 100%. Ok. Donc, comment on fait pour calculer ce rendement Alors, déjà, il faut bien que tu te rendes compte que la masse expérimentale, on te la donne dans l'énoncé. Donc, je vais revenir voir ça. On l'a surligné ici, hein, tu vois, 1,11 g de phénytoïne. Alors, comment je sais qu'on parle de la phénytoïne C'est parce que... Euh, pourquoi ça ne pourrait pas être la masse de durée ou quoi euh, Pareil, ça, c'est... Qu'est-ce qu'on cherche à faire, en fait, ici On cherche à produire de la phénytoïne, tu vois, ici. Le rendement, il concerne le produit, d'accord la, la phénitoïne qu'on cherche à produire. L'eau, en fait, on ne va pas calculer un rendement sur de l'eau. Donc, Ce rendement, on le calcule forcément sur le produit principal de notre, de notre réaction, tu vois voilà. Donc, en fait, on va comparer la masse de phénitoïne qu'on a effectivement produite expérimentalement à la masse de phénitoïne qu'on aurait pu produire si la réaction avait été totale. Voilà. OK. Donc, la masse expérimentale, on a dit qu'on l'avait, 1,11. Donc finalement, tout ce qui nous reste à faire, entre guillemets, c'est euh, déterminer la masse maximale. Voilà. Ok. Donc Cette masse maximale, je te conseille, de la, dans un premier temps, de faire un, un tableau d'avancement. Voilà. Tu peux mettre une petite phrase aussi pour expliquer ce que tu fais. Donc Comme c'est une question un petit peu ouverte, on va dire, c'est toi qui choisis un petit peu la démarche, bah autant expliquer au correcteur euh, ce que tu as décidé de faire parce qu'il y a plusieurs approches en fait pour calculer le rendement euh, on peut passer par un tableau d'avancement ou pas donc là si tu décides de, de passer par un tableau d'avancement comme je vais te le proposer ben tu l'expliques un peu quoi donc on va dire déterminons m max euh, à l'aide d'un tableau d'avancement alors là tu peux expliquer aussi ce que j'ai dit à l'oral à avant, c'est-à-dire qu'on se place dans une réaction qu'on suppose euh, idéale, c'est-à-dire qu'on suppose totale en fait et sans perte alors, si on veut déterminer la masse maximale en fait il faut qu'on fasse cette hypothèse là qu'on se place dans le cas d'une réaction totale euh, donc là on va le préciser. Donc on se place dans le cas d'une réaction. Ah, en fait, il vaut mieux dire idéal. Parce que dans idéal, en fait, il y a total. et sans perte voilà, voilà tu, tu peux juste dire total si tu veux c'est en fait c'est ce qui est important ici euh, ok donc on va passer au tableau alors tableau est à la règle tu as compris hein euh, donc, dans ce tableau il va y avoir trois lignes donc, une ligne pour la réaction euh, une autre ligne pour l'état initial et une ligne pour l'état final. Voilà. tu t'as d'autres tableaux où il y a quatre lignes et un état intermédiaire. Bon là, comme déjà c'est toi qui décides de faire un tableau d'avancement pour présenter ta démarche, bon autant le, le faire un petit peu compact et éviter la ligne, la ligne état intermédiaire parce que finalement elle sert pas à grand chose. Voilà. Donc moi je présente comme ça mes tableaux d'avancement. Je mets donc euh, deux colonnes, on va dire préliminaire à gauche. quoi euh, Là, je mets l'état initial avec x égale 0, l'état final avec x égale, alors xf ou xmax, mais là, on a dit qu'on était dans le cas d'une réaction totale, euh, donc xmax. Okay. Là, je mets la réaction, donc C14H12O2, plus... CH4N2O. Alors, comment je sais que c'est ces formules brutes là hein euh, En fait, tu les as. Alors le benzyle, on l'a déjà étudié tout à l'heure. Donc ça, sa formule brute, euh, on l'a. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur là. Sa formule brute, c'est euh, C14H10. O2. voilà, alors le CH4N2O tu l'as tu l'as ici tu vois, uré CH4N2O voilà, formule brute, donc ne, ne t'amuse pas à, à compter les à retrouver les formules brutes avec l'équation de la réaction ça, ça serait un peu long, et tu as aussi la formule brute de la phénitoïde ici, C15H12N2O2 donc on y va On donne, alors, simple flèche, parce que réaction totale. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a dit euh, C15 H12 N2O2 plus H2O. Voilà. Alors, on va séparer les... Alors, toujours à la règle, hein. moi aussi, on va séparer différentes colonnes. Donc moi j'ai tendance à mettre deux, deux, une double barre là entre, euh, entre les réactifs et les produits. Voilà, tu peux le faire si tu veux. Hop, voilà, donc là on est bon. Alors le tableau d'avancement, on va le remplir seulement en littéral, en, en, avec des lettres. Alors, on ne va pas faire de calcul dedans, en tout cas je ne te conseille pas de faire ça. Alors fait tous les calculs en dehors du tableau d'avancement. Enfin, à mon avis, avis c'est le, le plus pratique. Donc là, on va mettre N1, N2, 0, 0. Okay. Donc, au début, on n'a pas de produit. Alors, il faut que tu fasses attention avec l'eau dans, ce, dans cette synthèse. En fait, l'eau, d'habitude, c'est le solvant. Là, on te dit que le solvant, c'est l'éthanol. Donc l'eau, là, il faut vraiment la considérer comme un produit classique. Quoi. Donc on ne va pas mettre solvant. Euh, d'habitude, on met solvant ici et puis euh, des guillemets. Alors là c'est pas le cas. Alors ensuite, bon, ici on va avoir n1 moins xmax, la n2 moins xmax, la xmax et là aussi. Alors, juste un petit détail ici, donc n1 moins xmax, alors pourquoi c'est pas moins 2xmax ou... Le coefficient, donc ça tu dois le savoir, hein, les coefficients qu'on a devant. Nos, nos molécules ici, on les retrouve devant les Xmax. Okay. Donc là comme on n'a que des 1, ben finalement j'ai rien mis, parce que ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Alors tu peux aussi, ce qui va être important ici, c'est de bien expliquer tes indices. C'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai dit, pour ne pas se trimballer avec des indices de 3 km, par exemple, c 14 h 10 o 2 initial. C'est-à-dire que, en réalité, hein, euh, on aurait pu dire que ça, c'était ça. En vrai, c'est ça, hein, c'est NC14H10O2 initial. Bon, pour éviter d'avoir à écrire tout ça, euh, on remplace donc, tout ça, on le compacte en N1. Donc c'est pratique, mais l'indice 1, tu l'as déclaré nulle part. Si tu veux. Donc pour le correcteur, bon, il va comprendre, hein, mais c'est plus rigoureux de le déclarer quelque part. Donc pour aller pour aller rapide, pour aller vite, euh, tu le déclares au-dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je mets indice petit 1 ici, indice petit 2, et en fait, on va aller jusqu'à l'indice petit 3, parce qu'on va en avoir besoin. Donc, petit 4, ce pas la peine pour l'eau. Mais au moins, on comprend à quelle à quel, à quel, à quel espèce chimique en fait, tu fais correspondre quel indice. Voilà, c'est plus pratique pour le correcteur. Et c'est plus pratique pour toi aussi, puisque tu vas pouvoir rédiger tranquillement avec des indices beaucoup plus simples que le nom des, des molécules. Voilà. C'est une petite astuce pour gagner du temps. Ok, donc, maintenant, il nous faut déterminer le réactif limitant, c'est-à-dire déterminer Xmax. Donc nous, on a dit réaction totale. Ok, donc réaction totale, ça veut dire que tu as une de ces deux cases, qui va euh, arriver à 0. D'accord Soit l'une, soit l'autre, ou parfois euh, même des fois les deux en même temps. Donc soit égal 0 ici, soit égal 0 là. Donc c'est ce qu'on va écrire. n1 moins xmax égale 0. Voilà. Ou n2 moins xmax égale 0. Voilà. Donc là, on cherche xmax, hein, c'est xmax l'inconnu. Donc on va faire passer xmax de l'autre côté, et ça donne xmax égale n1. Alors tu peux aussi dire moins xmax égale moins n1 si tu fais passer n1 de l'autre côté, et après t'enlèves les moins, ou xmax égale n2. Voilà. Donc là, on va devoir déterminer n1 et n2, du coup. Donc, je vais changer de page. Euh, donc, N1, N2, comment on va les trouver C'est en utilisant toujours la même formule, donc petit m sur grand m. Tu te rappelles que tout à l'heure on a vu qu'on nous donnait les, les, les masses de réactifs, masses initiales, et en plus on a les masses molaires, donc on va pouvoir utiliser la formule sans problème. Donc là, pareil, tu peux reprendre les mêmes indices, petit m1 sur grand m1. Donc, tu vois, ces indices ils sont assez, euh, assez pratiques, puisqu'on les retrouve un petit peu partout finalement ou xmax égale m2 sur 30m2. Voilà, donc pour choisir, pour déterminer xmax, il va falloir faire une application numérique. Parce qu'on va prendre la valeur de xmax qui est la plus faible. Donc application numérique. Donc xmax égale. Alors on va aller voir justement les, les valeurs. Donc qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure Donc tu vois, on les a là. Donc, 1 g et 0,450 g. Donc, juste pour faire correspondre à nos indices à nous, 1 g de benzyl, donc 1 g c'est pour M1. 0,450 g c'est pour M2. Voilà, on va aller voir les masses molaires qui sont là. Donc le benzyle 210,2, pour pour M1. Et... Pour l'urée, c'est 60,1, donc grand M2. Allez, on y va. Donc là, on a juste à remplacer par les valeurs. Donc tu vois, ça donne 1,00 sur... Alors tu vois, bon, je suis un peu flémard, là. je ne fais pas les... tous les traits de fraction à la règle. Bon, c'est voilà. si tu peux les faire à la règle, c'est mieux. Euh, moi j'ai tendance à faire les petits sans la règle, et les, et les grands avec la règle. Voilà. Donc, grand M1, on avait dit 210,2 Voilà. Ou x max. Et là, on avait dit alors zéro quatre sur soixante euh, virgule On avait dit voilà. Donc, x max égal ou. Donc tu vois, moi je fais les deux en parallèle, puisque finalement on fait la même chose à gauche et à droite. Moi bon, Je fais les deux en même temps. Alors, euh, petit calcul, donc 1 sur 210,2. Pareil, hein, je vais faire les deux à la suite, et je vais te présenter les deux résultats. Euh, et 0,450 sur 60,1. Voilà, donc tu les as. Pareil, ça met un peu de temps à faire la mise au point. Voilà, tu les as ici. Donc tu vois, le premier... Donc, on est toujours avec trois chiffres hein, significatifs. Donc le premier, on va prendre 4,76, 10-3. Et le deuxième, 7,49, 10-3. Ok, on y va. Alors, il faut tenir le coup. Alors, on demande, c'est un, un peu long. Donc on y est presque. Donc euh, 4,... Alors, qu'est-ce qu'on a dit 76 fois 10 moins 3. Alors là, c'est une application numérique, donc il faut quand même mettre l'unité. Alors Je ne vais pas trop serrer non plus. Hop, donc mol. Ou. Et on a dit 7,49 fois 10 moins 3, pareil, mol. Voilà, dans les... Toujours les applications numériques, donc notation scientifique chiffre significatif unité. Ça c'est les trois trucs importants. Euh, donc là on va dire 4,76 10-3 est plus petit que 7,49 x 10-3. Donc xmax alors il est égal à quoi x max Plus petit hein, d'accord Donc à 4,76 x 10-3. Alors Là, il y, a une... non, il y a deux écoles. Donc, soit tu dis xmax égale 4,76 fois 10 moins 3 et tu réutilises la valeur ensuite pour tous les calculs suivants jusqu'au rendement. Soit tu reprends l'expression la... analytique en fait, de xmax. Tu vois que si on dit que c'est 4,76, donc le... notre xmax, en fait ce 4,76 on l'a obtenu avec cette formule analytique, cette formule littérale. M, petit m1 sur grand m1 alors pourquoi c'est intéressant de, de garder l'expression euh, analytique c'est parce que comme ça ça t'évite de trimballer une approximation jusqu'au rendement cest dire que 4,76 x 10 moins 3 en fait c'est pas exactement 4,76 x 10 moins 3 puisque on a vu que c'était 4, 7, 5, 7, etc. Voilà. Donc comme c'est pas cette valeur là qu'on te demande mais le rendement il vaut mieux euh, comment dire calculer le rendement avec l'expression littérale la plus complète alors tu vas comprendre ce que je veux dire peut-être après euh, donc je continue et tu verras après donc on a x max qui est égal à petit m1 sur grand m1 donc maintenant il ne faut pas oublier que nous on veut déterminer la masse maximale m max alors comment on fait ça il faut maintenant se placer dans la case du tableau qui correspond à notre produit. En tout cas, le produit principal qui est la phénitoïne celui qui nous intéresse. Quoi. Voilà, donc dans cette case-là, tu peux voir qu'on a produit x max mol de phénytoïne. Voilà, donc 4,16 fois 10 moins 3 mol de phénytoïne. Ou encore, on a dit que nous, on allait prendre petit m1 sur grand m1. Okay. Donc ça, c'est la quantité de matière qu'on a produite euh, quantité de matière finale en fait de, euh, la quantité de matière maximale en fait qu'on peut produire de phénitoïne. Okay Donc maintenant il faut juste la convertir en masse. Alors comment on convertit quantité de matière en masse bah, Toujours avec la même formule. Donc petit n égale petit m sur grand m. Voilà. Donc je vais mettre or euh, x max égale m3, donc m3 c'est la, euh, la masse finale de phénytoïde divisé par grand m3, et grand m3 c'est sa masse molaire. Voilà. Donc on réécrit ce qu'on avait écrit hein, pour les réactifs, pour le produit, tu vois, x max égale m1 sur grand m1 et X max est égal aussi à petit m3 sur grand m3. Voilà. Euh, alors ce qu'il faut bien voir ici, c'est que x max, alors je vais le mettre sur la même ligne exceptionnellement, parce que si tu veux, tu peux passer à ça directement sans passer par petit m3. En fait, il faut bien voir que petit m3, comme on s'est placé dans le cas d'une réaction totale, c'est aussi petit m max, c'est celui qu'on cherche, c'est la masse maximale de voilà. voilà Si tu as bien compris ça, tu peux passer du coup de là à là directement. Voilà, le petit m3 finalement il ne sert pas à grand chose ici puisque c'est notre m mmax. Euh, voilà. Ok. Donc on va pouvoir dire que euh, bah, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, hein. petit mmax égale x max fois grand m3. Tu prends ton grand m3 et tu le fais passer de l'autre côté ici. Comme c'est divisé par grand M3 du côté droit, ça va devenir multiplié par grand M3. Tu peux encore utiliser la même, la même technique hein, du triangle. C'est-à-dire que tu te mets donc xmax ici. x max est égal à m max sur grand M3. Donc du coup, tu vois que si tu caches M max, ben tu obtiens directement ce qu'on a écrit, x max fois grand M3. Voilà. Si tu n'es pas trop à l'aise avec le fait de faire passer à droite à gauche, ben tu peux utiliser ce, ce petit triangle. Ok, donc tu vois que là on vient de trouver l'expression analytique de M max. Ben c'est ce qu'on voulait, puisque x max, on a dit que c'était petit m1 sur grand M1, donc on a sa valeur, finalement, à peu près 476 fois, fois 10-3, et grand M3, mais c'est la masse molaire de la finitoïne on l'a aussi. Donc M max on l'a. Maintenant on peut remonter d'un cran au rendement, puisqu'on avait dit que le rendement c'était masse expérimentale sur masse maximale, et on vient de trouver la masse maximale. Donc c'est bon. On va mettre donc le rendement est égal à... Alors on pourrait remettre la formule mExp sur mMax. Voilà. Du coup, on va remplacer directement. On va remplacer directement, tu vois par exemple, là c'est un trait de fraction un peu long, je vais le faire à la règle. Euh... On va remplacer mMax par xmax fois m3. Voilà. Et le xmax, on va le remplacer par petit m1 sur grand m1. Donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par le fait d'avoir euh, une expression analytique euh, complète pour le rendement. Voilà, donc xmax petit m1 sur grand M1 toujours fois grand M3 voilà donc tu vois si on avait utilisé le 4,76 x 10-3 à la place de X max à ce moment là ben en fait on aurait pris une valeur qu'on avait déjà arrondie tu vois le 4,76 c'était ce que je te disais tout à l'heure, en fait c'est 4,75, 7, 3, etc. Et donc en fait, en le mettant ici, notre 4,76 x 10-3, euh, en fait on, on accumule les approximations. Donc ça c'est un truc qu'on essaie de ne pas faire euh, quand, on peut. quand on peut. Ok, bon ben là c'est presque fini. Donc là je ne vais pas avoir la place de, de continuer, donc je change de page. On va voir le rendement. Alors, tu vois qu'on va faire passer, en fait, là, on a petit m1 sur grand m1, donc on, une, on divise par une fraction, un dénominateur, donc, tu as le grand m1 qui va se retrouver ici, donc il va monter. Voilà. Ça, il faut s'habituer un petit peu à ces, euh, à ces manipulations hein, de, de fractions. A de... la limite, si tu n'es pas trop à l'aise avec ça, tu peux laisser comme ça et rentrer cette, euh, remplacer par les valeurs dans la calculatrice en laissant euh, cette formule-là. Voilà. Mais il faut quand même essayer de présenter le, le résultat, l'expression analytique sous la forme la plus, euh, la plus travaillée possible, on va dire, si tu peux. Donc, M expérimental, fois grand m1 voilà divisé par m1 petit m1 fois grand m3 voilà donc ça c'est l'expression euh, analytique la plus complète qu'on puisse obtenir pour le rendement et euh, on s'arrête là parce qu'on voit que euh, on peut s'arrêter là parce qu'on n'a que des des, donc des, des grandeurs en fait qu'on connaît. La masse expérimentale, elle est donnée, grand M1 aussi, etc. On que des données de l'énoncé, donc ça veut dire qu'on a fait le travail. On peut passer à l'expression, euh, à l'application numérique. pardon donc, Le rendement, ça va être, on avait dit, 1,11 pour la masse expérimentale. Grand M1, alors là, il ne faut pas se tromper, parce que vu tout le boulot qu'on a fait, euh, c'est pas le moment de, de se planter dans les masses molaires. Alors la masse molaire grand M1 c'était celle on avait dit du premier réactif donc du benzyle ok et grand M3 ça va être celle de la phénitoïne. donc encore une fois tu les as dans ce tableau benzyle 210,2 et 252,3 donc on y va euh, alors, 210,2 sur alors 1,00 fois euh, 252,3. Alors, le 1,00, on l'avait déjà utilisé tout à l'heure, hein, c'est pour ça que je ne suis pas allé le rechercher, c'est la masse initiale de euh, benzyle. C'est ça. Ok, allez, c'est long cette question. Mais bon, t'as compris, on prend le temps de, de tout bien rédiger. C'est pas la peine d'aller vite. Donc là, je fais le calcul pour le rendement. Je, je mets tout d'un coup. 1,11 fois 210,2. Alors ce que tu peux faire, c'est couper le calcul en deux aussi. Voilà, je vais faire égal déjà. Et je divise en mettant des parenthèses par... Alors le 1, d'ailleurs, si tu veux, hein, tu peux l'enlever pour le coup. Hein, 1,00, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je vais faire ça. Et je vais diviser direct par 252,3. Voilà, Donc, je te montre ça. Voilà, 0, 924, 7, 8, etc. Donc toujours pareil, hein, on a... 3 chiffres significatifs, ici. Donc tu vois que... Alors pourquoi 3 hein Il y en a 3 ici, là il y en a 4, et là il y en a 4. On est toujours limité par le plus petit. Hein. Donc 3, on va avoir euh, 0,925. Pour le rendement. Euh, alors ce qu'on peut faire aussi c'est présenter le rendement sous forme de pourcentage c'est ce qu'on fait souvent Donc, tu vas avoir état égale 92,5 pour passer en pourcent hein, tu décales juste ta virgule de deux rangs vers, la... de rang vers la droite voilà ok, bon d'habitude euh, à la fin d'un truc comme ça il te demande de commenter ton résultat mais ici c'est pas le cas tu vois, euh, on te dit juste de calculer le rendement de l'étape 3. D'habitude, à la fin, il y a marqué commenter ou quelque chose, quelque chose d'équivalent. Euh, là, ce n'est pas demandé, donc on ne va pas le. On va pas rédiger. Donc, je te mets juste entre parenthèses ce qu'on pourrait euh, mettre comme commentaire. On pourrait dire euh, que le rendement est très bon. Ce rendement... est très élevé. Voilà. Voilà, 92,5 ça veut dire qu'on a seulement 7,5 de perte. D'accord Donc on a produit 92,5 de la masse maximale qu'on aurait pu produire si la réaction avait été totale. Voilà, donc c'est euh, c'est pour ça que c'est un rendement très élevé. Euh, ok bah écoute euh, c'était euh, éprouvant hein, quand même cette, cette dernière question bon il faut s'habituer à travailler longtemps comme ça c'est important euh, pour, les, pour les épreuves euh, t'imagines 3h30 là on y est, tu vois le compteur 1h30 à peu près, bon il fallait ça hein. euh, et euh, ouais, 3h30 voilà Bon, il faut, faut s'entraîner sur des, des sujets un peu longs pour avoir de l'endurance quoi Ok. En plus, ce n'est pas tout à fait fini, parce que finalement, euh, quand tu as fait la dernière question, il faut quand même prendre l'habitude de récapituler. Donc là, on va alors, récapituler et mettre en évidence tes, tes résultats. Voilà. Et vérifier que tu n'as pas oublié de questions aussi. Alors, on reprend toutes les questions rapidement. <rire> question petit 1 un petit 1, donc recopier la formule, entourer les groupes caractéristiques, nommer les familles fonctionnelles. Donc là, on va revenir sur, le, sur la copie. Donc là, je te conseille de mettre en évidence, vraiment, juste ce qu'on te, qu te demande dans la question. Voilà. Donc, ce qu'on te demande, c'est la, la formule topologique, donc de la recopier. Bon, ça, c'est pas une info très importante, mais ce qui est important, c'est les groupes et les familles. Donc, les groupes, carbonyl, famille cétone, groupe hydroxyle, famille alcool. Voilà. Donc ça, ça permet au correcteur de bien voir, euh, de voir directement en fait ce qui est, ce qui est important, et aussi de, de, de comprendre que tu as, as fait l'effort de lui mettre en évidence tout ça. Quoi. Ok, alors dans la question euh, 1, 2... Tu vois, on te demande de déterminer la valeur de la masse d'hydroxyde. Donc ce qu'on te demande, c'est finalement de mettre en évidence l'application numérique. Voilà, le reste est important, hein, de, voilà, la formule analytique, tout ça, c'est pas que ce pas important, c'est juste que c'est pas ce qu'on te demande explicitement dans la, la question. Donc là, alors là, je suis un peu, un peu bas, moi. Je suis un peu. Euh... Alors je vais essayer de, de souligner quand même. Voilà, excuse-moi, je vais du coup cacher un petit peu ce que j'ai écrit. Euh, bon, c'est pas très grave, mais voilà, donc tu soulignes, euh, m égale 4,3 fois 10-1 gramme. Ok. Alors tu vois, moi je, je souligne de la même couleur hein, que. Euh, je souligne de la même couleur que la couleur de, la couleur de rédaction. Parce que euh, j'ai l'habitude de faire comme ça, et puis j'évite aussi la couleur rouge. Bon, à part là, tu vois, je te mets les formules en rouge, mais les, ce que, même ce que j'écris en rouge, moi, là, et qui, que, je, que je considère important pour toi, il faut que tu le mettes en noir hein, sur ta copie. Voilà. Euh, ne pas utiliser le rouge sur une copie, parce que euh, c'est la couleur du correcteur. Mais bon, là, je me répète, j'ai déjà dit ça. Euh, tu peux souligner aussi en bleu, en vert, mais pas en rouge. Donc... Question 3, donner l'état physique du produit. Donc là, donner l'état physique du produit, finalement, on va juste souligner ça. Hein. Le produit obtenu est sous forme solide, même juste, je dirais, sous forme solide. Voilà, c'est suffisant. Finalement, c'est ça qu'on te demande. Euh, ensuite, la 4, indiquer la plaque qui correspond à la CCM effectuée avant la purification et justifier. Ok. Donc là, ce que tu peux mettre en évidence, alors, tu peux considérer que toute la, tout ce que tu as écrit est important, finalement, mais tu peux quand même euh, mettre en relief quelques trucs, quelques détails. Bon, finalement, la justification, c'est ça, pour moi. La, la présence de deux tâches sur la plaque 2 indique que le produit n'a pas encore été purifié. Et finalement, ce que tu en déduis, c'est ça. Donc, c'est la plaque 2 qui correspond à la CCM avant justification, donc là tu peux mettre juste c'est la plaque 2. Voilà. Okay. Euh, pour la 5, on te demandait, on te demandait euh, proposer une autre méthode d'identification, okay. donc là tu vas juste souligner spectroscopie infrarouge, voilà. euh, on continue, la 2.1. Donner la formule brute de la benzoïne. celle-là nous avait pris un peu de temps. Euh, bon, j'espère que ce sera lisible quand même cette, cette formule semi-développée. Donc là, pareil, la formule semi-développée, c'était important pour justifier, mais on te demande que la formule brute, finalement. Donc tu vas souligner C14H12O2. Voilà. Ensuite, la 2 2,2. Justifier à partir d'une demi-équation que l'étape 2 correspond bien à une oxydation. Ok. Donc, à un moment donné, euh, il va falloir mettre en évidence la demi-équation parce que c'est ça qui te permet de conclure. Et aussi, mettre en évidence euh, que tu as bien compris ce que c'était une oxydation. Tu vois, le fait que la benzoïne, la benzoïne cède des électrons. Voilà. Ok. Donc, moi, je soulignerai ça. De... C'est ça ta justification, en fait. Et euh, je soulignerai... Alors, je... qu'est-ce que j'avais souligné Oui, c'est ça. La benzoïde cède des électrons. Voilà. C'est ça qui te permet de dire qu'elle subit une oxydation. Tu vois voilà. Donc, à mon avis, c'est le plus cohérent par rapport à ce qu'on te demande dans le, dans le sujet, dans l'énoncé. Alors, et l'étape 3, alors même, si elle nous a pris, euh, même si elle nous a pris beaucoup de temps, euh, finalement, ce qu'on va souligner, bah, c'est juste le résultat euh, qu'on a obtenu pour le rendement. Donc ça, ça va aller très vite. Voilà. On, se rattrape un peu, euh, on se rattrape un peu par rapport au temps qu'on a passé dessus. Euh, donc là, on va souligner que ça. État égal 92,5%. Voilà. Bon, bah écoute, on a pris le temps, mais on y est arrivé. Euh, donc la vidéo va se, va se terminer. Euh, on a tout fait. On récapitule un petit peu juste combien de, de pages on a fait. Donc, une, deux, trois, quatre. 5, Donc a priori, tu peux diviser par 2 en termes de longueur par rapport à une copie. Euh, C'est-à-dire que moi, je mets deux fois plus de pages ici que toi sur une, une page A4, euh, sur un format A4. Donc tu, ça devrait te prendre à peu près en longueur euh, une feuille et demie, à peu près. Deux, pa deux pages et demie, voilà, en gros. Euh, en largeur, on est bon hein, sur euh, par rapport à ce que je fais. Donc ça devrait te prendre la même largeur que moi. Et en longueur, à peu près deux pages et demie. Voilà. Après, au niveau de la rédaction, tu peux vraiment respecter celle que je t'ai proposée ici. C'est fait exprès, hein. c'est fait pour mettre en évidence aussi le, la rédaction. Et juste un truc, donc pour rappel, le code couleur, euh, tu, sur ta copie, faut tu euh, il faut que tu recopies. Au niveau de la rédaction, hein, c'est tout ce que j'ai mis en noir. Okay à part sur quelques schémas où j'utilise du, du vert ou du bleu, par exemple sur la, la première question ici. Euh, tu vois que j'ai utilisé exceptionnellement des couleurs pour mettre en évidence quelques trucs. Et euh, fais attention, les formules que je mets en rouge, il faut les, les laisser en noir sur ta copie. Euh, c'est juste pour toi, je, en fait, je les mets en évidence pour que tu retravailles un petit peu les, les formules. Voilà, donc par exemple, ne mets surtout pas sur ta copie le, le triangle, les, quand je parle des chiffres significatifs, enfin, tout ce qui est en vert et en bleu, en fait, c'est des remarques globalement. Voilà. Ok. Bon, ben on, on a fait le tour. Alors, je te remercie d'avoir tenu jusque-là, c'est cool. Euh, je te redemande du coup de, de t'abonner, de liker la vidéo... De commenter aussi, imaginons que tu n'es pas. Voilà, qu'il y a un point qui ne soit pas clair ou que tu souhaites signaler une erreur, ça peut arriver, tu peux le mettre dans, le, dans les commentaires. Si tu veux aussi me donner des idées de, de vidéos, peut-être que euh, tu ne trouves pas exactement ce que tu veux sur la chaîne, quoi, donc je peux faire des, des vidéos qui te, bah, du coup, dont tu aurais plus besoin. Euh, voilà tu peux aussi aller voir les playlists il euh, y a pas mal de playlists sur la chaîne euh, qui donc soit qui reprennent un petit peu le même type de, de sujet donc type bac, donc tu peux te faire tes révisions pour le bac avec ces playlists et euh, tu peux aussi te faire des révisions par thème, si tu as un contrôle à travailler par exemple sur la thermo je sais pas, tu peux te faire 7 sujets 8 sujets de, de thermo pour préparer ton, ton DS éventuellement. Voilà. donc regarde un un petit peu les playlists, tu devrais trouver des choses qui te qui te correspondent. Voilà, voilà, voilà. Ben écoute, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.